Yo yeah, chez aujourd'hui le nouveau concept, c'est pourquoi. Bon, t'as compris pourquoi ces noms du concept. L'avantage c'est que j'ai pas besoin d'expliquer de en quoi ça consiste. Je vais juste te préciser le sujet du jour qui est pourquoi les noms d'animes ne sont pas en français. Allez, c'est parti. Hey. Hey. I like bitch bah tout simplement ça s'exporte mieux, un manga avec un nom en japonais ou en anglais se vend plus facilement qu'un manga avec un nom, comment dire, à connotation française. Un exemple simple, Silent Voice ou Koe no Katashi, dis-moi franchement, t'aurais regardé le film si on t'avait dit qu'il s'appelait Une Voix silencieuse vous avez environ deux secondes avant que je passe à la prochaine hypothèse. Un auteur japonais va pas donner un nom français à son manga, et la traduction anglaise est gardée en France, point. Ce fut court mais efficace, comme ma vidéo sur Dante Niwarao. Dixie se fait sa promo, non mais franchement t'as pas honte Ouais mais c'est un peu ma chaîne quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon, reprenons là où nous en est. Bah c'est plus stylé tout simplement. Bah ouais, ça peut paraître idiot, mais à part l'attaque des citans, y a quel nom d'anime que tu prononces en français Ouais, c'est bien ce que je pensais, regarde, même les auteurs de mangas français ont pas choisi des noms en français. Et c'est pas pour rien. Et vu que ça me fait marrer, je vais traduire littéralement des noms d'animes célèbres, juste pour t'embêter. Allez, c'est parti. Shigatsu ou no Uso, ou Ton mensonge en voulu Death notes ou Cahier de la Mort. Deadman Wonderland, ou La Terre émerveillante de l'homme mort. One Piece, ou Une pièce. Ouais, vas-y, insultez-moi, ça me fait plaisir. Dragon Ball, ou Boule de Dragon. Naruto, ou... Ah, non, ça marche pas, en fait. Et pour finir... Your name... Merci, rec, et ça donne ton nom en français. Bon, tu vois bien que c'est pourri et finalement c'est mieux comme ça. Pour être honnête, ça me ferait bizarre de dire que j'ai kiffé une voix silencieuse ou ton mensonge en avril. Pas toi Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, fais ce que t'as envie, mais laisse un commentaire constructif, un pouce bleu, c'est important. Sur ce, ciao